Bon, allez, euh, on va rebondir sur. Vous euh, avez regardé la vignette, vous avez vu, on va rebondir sur des annonces qui ont été faites hier soir. Euh, donc, qui parlent de la bascule de FFG à Atomic euh, Mass Game. Euh, on va essayer un petit peu de, de démystifier euh, tout ça et puis euh, soit de calmer euh, les gens euh, qui, euh, qui flippent euh, en ayant la trouille pour leur jeu, soit peut-être même malheureusement de calmer ceux qui disent ouais, c'est super on est, euh, est sauvé. Euh, bon très simplement je pense que c'est un non-événement mais, euh, mais voilà je vous propose qu'on qu regarde ensemble la, la, le communiqué de presse. On va le lire ensemble et puis après, bon, je suis pas euh, parole des reins, hein, mais euh, je, vais vous donner, euh, je vais vous donner mon ressenti, euh, mon avis euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Alors euh, là, je suis devant je suis devant la lettre, enfin euh, le, le, le communiqué de presse qui a notamment été euh, relayé sur le site de, euh, de euh, Atomic et puis qui est également apparu sur le site de FFG US. Alors on, je vais essayer de traduire en même temps que je lis. Euh, donc atomique euh, donc atomique les jeux de les jeux de masse euh, font, leur, font leur première euh, dans, dans l'étoile dans la galaxie Star Wars Miniature. Euh, le développement de Star Wars X-Wing, Star Wars Armada et Star Wars Légion. Euh, Passe, passe, passe à un niveau supérieur de la fantaisie, du jeu d'Asmodé, axé sur le jeu de figurines, bah, voilà, ça c'est de l'intro à la con. Seattle, 16 novembre 2020, dans le cadre d'une réorganisation euh, stratégique euh, de ces titres euh, de figurines Star Wars, Asmodé annonce aujourd'hui la supervision de ces trois titre de figurine Star Wars sera transféré à son studio à son studio euh, de jeux de figurines dédié Atomic euh, Mass Game. Donc déjà, première réaction, euh, il transfère les trois jeux de figurines. Donc oui, il y a des gens qui ont fait ce commentaire euh, sur, euh, sur Facebook. Euh, de toute évidence, il n'y a pas assaut sur l'Empire. Donc, euh, déjà, au moins de ce côté-là, cette lettre elle, elle est peut-être la, la, la preuve, enfin l'annonce définitive de la fin d'Assault euh, sur l'Empire puisqu'Assaut sur l'Empire n'est pas transféré à Atomic Mass Game et de mon point de vue c'est l'information principale et la plus importante euh, qu'il va falloir retenir de, ce, de cette communication c'est euh, la fin euh, plus ou moins actée de, de Asso sur l'Empire voilà c'est triste mais euh, c'était vraiment un super jeu Maintenant, je le redis, avec tout ce qui est sorti, vous avez de quoi jouer à ce jeu jusqu'à la fin de votre vie. Euh, bon, En plus, il y avait eu une mise en place de euh, l'appli officiellement reprise euh, par l'éditeur et traduite en français pour jouer en solo. Donc voilà, c'est clair, c'est acté. Maintenant, Assaut sur l'Empire, ça fait partie euh, du, du, du canon et de, et de, <rire> de l'historique. L'univers Star Wars, c'était un superbe jeu que j'ai toujours pas acquis et que je vais essayer de, je vais essayer de me procurer parce que voilà, je trouve, euh, je trouve que c'était une super bonne idée. On poursuit le développement de tous les futurs jeux de figurines sont également, le développement de tous les futurs jeux de figurines sont également pris en charge par Atomic Mass. Donc là on parle pas de Star Wars, on parle de tous les jeux de figurines seront repris par Atomic Mass. Ce déménagement vers un studio spécialisé positionne les titres de figurines d'Asmodé pour un succès encore plus grand à l'avenir. Euh, ouais alors actuellement Atomic Mass c'est juste Crisis. Euh, donc effectivement ça rationalise Crisis et, euh, et Star Wars. Euh, Voir euh, bah, ce qu'ils vont encore transférer vu qu'ils n'ont plus Rue Noire. Euh, il leur reste pour l'instant chez FFG en jeu de figurines pas grand chose. Euh, à transférer, et chez, chez, chez Asmodée pas grand-chose à transférer de ce côté-là. Attention, quand je parle d'Asmodé et de FFG dans cette petite chronique, euh, je ne parle que euh, de la partie US. On conclura sur la partie FR à la fin. Et là, pour l'instant, mes propos, c'est US. Okay Atomic Mass s'engage à rassembler les gens, ouais, par le biais de jeux friendly, amusants, euh, euh, et euh, Star Wars rassemble les gens grâce au pouvoir du mythe et de, et de l'histoire depuis plus de 40 ans. Euh, ok, a bon, déclaré Steve euh, Orworth, je, ouais, voilà, directeur de l'édition américaine. La combinaison de leur talent avec la force de nos voeux de figurines Star Wars actuelles et les possibilités illimitées d'une galaxie far-far away. Euh, va conduire à de nouvelles expériences incroyables pour les joueurs sur la table nanani nanana les fans de Star Wars ouais ok d'accord euh, là c'est de la branlette euh, Simon Elliot qui dirige la relation entre Fantasy Flight Game et Lucasfilm euh, Licensing depuis 2015 euh, dirigera dirigera Atomic Game, euh, euh, Atomic Mass Game, euh, pendant cette période d'expansion en tant que chef de studio. Voilà, Donc là, on transfère des gens de FFG euh, chez des gens d'Atomic, en tout cas cette personne-là. Euh, Will, uh, Will, Will Sick ah, uh, assume uh, la supervision créative uh, principale. En tant que responsable euh, du développement des productions, il sera rejoint par les membres clés de l'équipe impliqués dans la création et l'évolution du jeu de miniature actuel. Donc création et évolution, création et évolution euh, de Star Wars x wing Star Wars Légion et Armada. Donc au moins là, on sait qu'il y a euh, de la consolidation. On y reviendra après pour combien de temps Il y a de la consolidation et de l'évolution, puisqu'il y a de la création, autour de X-Wing, euh, X-Wing, Légion et Armada, qui peut être plus ou moins un bon signe. Alors on savait euh, depuis l'annonce de la République que de toute façon Armada n'était pas abandonnée par FFG, même si pendant un moment on a craint euh, ça. Là aussi je parle toujours de FFG US, puisque à ce jour on n'a toujours pas la garantie d'une traduction nouvelles sorties euh, d'Armada. Donc, euh, wait and see. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose à la traduction d'Armada en France Pour être honnête, je vais comme ça vous dire non, mais je me suis souvent trompé euh, sur euh, sur Armada, donc je vais essayer de commencer à fermer ma gueule. Mais euh, voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui laisse présager qu'Armada soit plus traduit euh, qu'avant, parce que ce qui avait euh, décidé, la non-traduction euh, d'Armada en France, c'était des problèmes euh, de, de, de, de, de, de finance, hein, c'est-à-dire que c le jeu n'est pas assez rentable pour le marché français. Il n'y a pas de raison que le passage chez Atomic Mass euh, fasse que le jeu devienne plus rentable aux yeux euh, des, euh, des Français. À moins que Atomic Mass ait une capacité euh, de pression tellement énorme sur les pays qu'ils euh, disent bah voilà, euh, vous faites quand même. Euh, mais bon, Disney a déjà pas mal de puissance de ce côté-là. Et euh, je vous rappelle que Asmode, la maison mère, bah, c'est quand même Guyancourt. Donc voilà, je, je vois pas de pression qui pourrait être faite là-dessus. Bon, là, je m'égare complètement. Ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est que c'est pas parce que ça passe chez Atomique qu'Armada va être traduit. Légion semble, euh, semble maintenu, X-Wing euh, également. À propos des jeux de masse atomique, ça, voilà, ça c'est intéressant. Euh, composé de vétérans de l'industrie du jeu de table miniature atomic mass game euh, s'est engagé à fournir euh, des jeux de loisirs immersifs euh, qui combinent euh, euh, les meilleures miniatures de table des jeux rapides, amusants, cinétiques pour créer euh, pour créer euh, pour créer des euh, lifelong collectors and player euh, ouais enfin pour pérenniser euh, la collection et, et, et la durée de vie des jeux. Qu'est-ce qui leur permet de dire ça, quoi Franchement, ça, c'est de la branlette. Pour l'instant, atomique, c'est crisis Et que ça, de ce que je sache, peut-être que les gens qui sont dedans ont travaillé sur d'autres licences, mais à ce jour, euh, Atomic, c'est euh, Crisis, le, le jeu de super-héros, quoi. Euh, alors peut-être que ça marche très très bien aux états unis j'en sais rien, je ne suis pas renseigné sur ce jeu particulièrement. Euh, je pense que pour eux, c'est la fête, parce qu'ils récupèrent la licence Star Wars et ils vont pouvoir s'éclater dessus pendant deux ans. Euh, mais, voilà, euh, wow, est-ce que c'est vraiment un gage de qualité Là, on est purement dans la rationalisation de ressources, et on décide, comme on a décidé... Euh, pour le JDR, hein, le JDR quitte FFG et passe chez, chez Edge. Et euh, concrètement, ça n'a pas changé grand chose pour, euh, pour les, les, les gens qui consomment du, du jeu de rôle. Chez, anciennement chez, chez FFG et, et aujourd'hui chez Edge. Si ce n'est que quand même, on a un horizon un peu plus clair, je trouve. Voilà. Euh, nous, en tout cas, en tant qu'émulateur de, de, de, de communauté, euh, moi j'arrive à avoir maintenant un correspondant euh, unique fiable et à qui quand je lui demande quelque chose euh, je l'obtiens. Vous avez vu que euh, sur la page on arrive à faire énormément de JDR. Même euh, voilà, L5R on a fait, euh, euh, quand Star Wars reviendra, vous n'inquiétez pas en fera, on a fait, euh, on a fait euh, Cthulhu, enfin euh, voilà, on a vraiment été ultra présent. C'est sans doute lié à cette réorganisation et au fait que maintenant on est un canal unique de communication. J'espère que ça, ça aura le même effet. Alors après, on termine par deux espèces de... Deux espèces de enfin, en fait, il y a trois, trois paragraphes. Hein. Un, un sur euh, Atomic, bon, on se rend compte que c'est un peu de la branlette. Un sur à propos d'Asmodé USA, ce qu'on avait vraiment besoin. Asmodé USA est une branche de vente, de marketing et de distribution du groupe mondial. Asmodé la société internationale. Euh, de premier plan qui se consacre à la diffusion euh, de jeux et d'histoires incroyables. Dans tous les coins du monde, on s'en branle, quoi, voilà, euh, avec des titres tels que Catan, euh, Ticket to Ride, euh, Spotted, Pandemic, Just One, Dixit, euh, Death of Winter. Ok, voilà, euh, le paragraphe qui sert concrètement à rien, et qui ne nous fait absolument pas avancer, et qui n'a aucun intérêt dans ce communiqué de presse, et alors encore mieux, à propos du groupe Asmodee, celui-là il est top, le groupe Asmodee est un éditeur et distributeur international de jeux de premier plan euh, qui s'engage à raconter des histoires étonnantes par le biais euh, de grands jeux, hein, 35 millions de ventes dans 50 pays. Là ils Patati Patata, euh, Arkham Horror, Splendor, Keyforge, Star Wars bien entendu... Euh, il crée des expériences, euh, nanana, des produits inspirants, innovants, patati, patata. Euh, Asmode opère en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, un siège à Guyancourt, France, voilà, trois paragraphes qui servent à rien. Donc en gros, les informations euh, principales qu'on vient d'avoir, c'est que un, euh, donc ça basculait pour tout ce, tout ce qui est jeu de figurines. Apparemment. Moi, quand je dis l'article, c'est tout ce qui est jeu de figurines. Donc, pour l'instant, ça commence par Star Wars, mais ça va basculer pour le reste. Tout ce qui est jeu de figurines euh, de chez euh, FFG, voire Asmodé, va basculer chez, chez, chez Atopic. Les gens qui étaient en relation avec Lucas, euh, et donc entre guillemets Disney, euh, basculent aussi dans cette nouvelle entité. Donc, au moins, la formation, elle est bonne. Il y a une continuité de management, et ça... Croyez-moi, c'est important. Euh, L'information principale de cet article, euh, même si c'est n'est pas euh, dit ouvertement, on peut acter la fin de Assaut sur l'Empire. Et moi, c'est presque ce que je retiens de plus important euh, dans cette com. Euh, enfin, euh, on a la pérennité de X-Wing, de Légion et de Armada, mais ça n'impacte en rien euh, la traduction d'Armada. Puisque concrètement cette information là elle est tombée hier, franchement je n'ai pas la certitude, je <rire> pas la certitude que les français eût été mis au courant avant, voilà, je, je rappelle que quand la V2 dx est sortie, les français ne le savaient pas, ils sont tombés de l'arbre au même titre que nous, donc je pense que ça, euh, je n'ai pas l'info mais je pense que ça ils savent pas non plus. Ouais. en gros quoi, les mecs ils, ils ont dû malheureusement découvrir euh, la chose en même temps que nous et j'en viens donc à ce que je voudrais développer, quel va être l'impact euh, chez nous euh, l'impact elle ne sera pas la traduction d'Armada euh, en français euh, calmez-vous ça se fera pas, euh, lâchez l'affaire Ne sera pas forcément non plus sur une baisse d'activité euh, de, de, de Légion ou de, ou de X-Wing voire même sur une montée c'est-à-dire que, de toute façon, en France, l'organisation euh, qui est euh, encore en train de se reformer, de se restructurer... J'ai fait une interview hein, de, de José Chavez euh, au PEL il y a presque deux ans. Ouais, c'est ça, presque deux ans. On nous parlait déjà de réorg. Aujourd'hui, qui est en capacité de nous dire qu'on a ressenti les effets d'une réorg Bah, pas grand monde, quoi. Donc... Euh, euh, voilà je pense qu'il est il est urgent de ne pas se presser euh, de toute façon une chose est claire c'est que ils ont la licence Star Wars pour encore deux ans voilà euh, cette réorgue, elle est bien pour eux euh, aux États-Unis quand je dis ils ont la licence c'est mondial hein, aux États-Unis aussi ils ont la licence pour encore deux ans je ne pense pas que nous on ressentira en France donné la façon dont ils sont organisés je pense pas qu'on ressentira en france l'impact de ça dans les deux ans soyons clairs on n'aura pas nos boîtes plus vite il euh, y aura pas moins d'incidents sur les commandes sur le réassort sur la façon dont ils gèrent leur stock et tout ça Lâchez l'affaire ça se passera pas euh, ou vraiment voilà j'espère pouvoir revoir cette vidéo et, et me foutre moto foutre de ma gueule il n'y a pas de problème hein. je l'ai déjà fait euh, en disant bah, je me suis trompé. Mais euh, je pense que, comme disait mon prof de préhistoire, il est urgent de ne pas se presser. Et euh, voilà, il bah, n'y aura ni du bon ni du mauvais de ce qui vient te, de se dérouler. Je pense qu'on a plus de raisons à s'inquiéter de ce qui se passera dans deux ans, avec cette renégociation des droits. Parce que dans deux ans, la licence Star Wars, on peut espérer qu'elle commencera à réintéresser du monde. Notamment et sans blaguer des gens comme Amazon qui ont racheté les droits du Seigneur des Anneaux et euh, qui pourraient avoir, je blague pas, hein, et qui pourraient avoir envie euh, de se payer une licence comme ça euh, de jeu. Euh, donc euh, voilà, inquiétez-vous plus de la renégociation des droits dans deux ans de Star Wars. Parce que si c'est le cas, bah, euh, là ce ne sera pas une V2 de Star Wars Legion qu'il y aura. Hein. Ce sera un reboot complet euh, de la licence, plutôt que euh, de cette annonce euh, de finalement rationalisation des ressources et du passage de, de Atomic, enfin euh, de FFG à Atomic Mass. Voilà. Je suis désolé, je rebondis un petit peu euh, sur l'actu. Euh, c'est peut-être un petit peu brouillon, mais je tenais voilà, à vous à vous traduire, euh, à vous traduire en, en tout cas ce communiqué de presse qui, euh, voilà, qui, euh, qui est un, un, un faux événement. Alors maintenant, derrière, je vais continuer à lire et à participer à vos commentaires. Et puis, si vous avez des informations complémentaires à donner, n'hésitez ben, pas à les mettre dans le commentaire de cette vidéo. Ça nous permettra d'avancer et d'en savoir un peu plus. Conclusion, voilà. Wait and see, du calme. Concrètement, il ne se passe pas grand-chose de plus que ce qui s'est passé pour le passage du JDR de FFG à Edge. On passe là de FFG à Atomic Mask. Game. Voilà, c'est tout. Allez, en attendant, il me reste à vous souhaiter des bons jeux. Et puis surtout des bons jets parce que quel que soit l'éditeur ou celui qui reprend le jeu, au bout, il y a toujours votre main et les dés que vous mettez dedans. Allez, à très bientôt. Ciao <truits>